Je suis bien, je Tu sais, alors ce trop le gars à dépenser. ne pas le gars à dépenser. Je mais il y a des filles, on oui. de de la piscine, on est parti manger le On a mangé, la a dépensé Je ne sais pas je te, te donne combien comme ça Pépé 20 000, 40 000, c'est assez d'argent quoi oui. Tu vois, papa 20 000, parfois 40 000, parfois 50 000 C'est sais pas comment il trouve ah, C'est bien ça Et il aime quel genre de filles Non, non. Ah, avec sais. les formes et tout. Mmh. La chance, c'est la bien ça. C'est qui m'a donné? Tu ton mec qui m'a attendu? tu dis ça? Chérie. Je ne veux me pas parler de ça. Pardon, faut laisser. Ah, tu vois quoi? Tu ah, vois, le sang je vais rien aimer, mais il me fout ah, là. Sérieux? Vous... je te jure, je te bien. Que <rire> moi Ah ah, c'est l'argent de truc. Hein. Tu m'as fait quoi? Tu sais le bien, tu as dit non. C'est ça, moi, j'aime en fait. Je peux pas que je suis le ah, tu Tu es Tu mais quand tu penses à quoi? Hum? Tu penses à quoi? Je me suis dit que me que je me me bien que je je Ah, suis dit que je me suis que je je me suis je me suis dit je me je me laisse je me suis je me suis dit que je me suis tu, es vraiment moi, tu Pourquoi tu m'insuites Comment tu peux donner autant de détails à cette fille-là ami... ce que... quand... Qu Qu -ce, quand tu sais ce qu'elle... es ma meilleure amie. Ta meilleure amie. Si tu penses que je la dégage. Ah non. Ouais. Ouais. Euh, ben non. Ajoute nos paris, hôtel, pas Pari, les étoiles. Bonnes... Je ne sais même pas ce que... Je, genre, tu m'as tellement énervé que je suis en anglais. C'est ma meilleure amie, non c'est quoi Dégage, c'est quoi ton souci Si tu n'as pas de mec là-bas à chercher. Moi, je n'ai pas de bruit. Pas chercher. Je suis bien. C'est pour pas chercher. Five minutes later. Quelques jours plus tard. La fille n'est pas la tuyau, j'ai envie de vous Tu t'avais dit ça Est-ce est est comment est que que vous le savez On ne dit pas tout à ses amis Et tu me dis même que c'est ton autre Tiens ça Hé hey, hé hey, hé Pourquoi tu m'as dit ça C'est quoi Fais-toi yo Tu as fait quoi Dis-moi Qu'est-ce que tu fous avec mon mec Hé attends Tu vas te mettre en bouche là, ta gueule Attends d'abord Tu parles de qui même T'es ma chérie Coco, attends Attends d'abord Tu peux te comparer à moi tu es mari Tu es un Tu es Tu es pas Tu est... un Tu as fait. peu que Tu Tu je si pas pas. Je je fais là. Tu vas me sentir. Tu voir sais à quel, de quel point je me chauffe aussi. Sarlopin imbécile. Tu sais ce que j'aimerais savoir. Mmh. tu finalement, même pas quitté. Il m'a pas encore quitté. Mais il laisse sur le pont. Mais si jamais ça s'arrête, tu, tu verras de quoi je me chauffe. Ah, J'ai appris, ton gars. Faire. Oh. Tu ne peux rien Tu pas. Tu ne peux rien. D'accord Tu ne peux rien. Je t'ai Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Attends, tu ne me regardes pas. Regarde quoi tu m'avais dit, tu m'avais tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu tu m'avais tu m'avais dit, tu pas tu m'avais dit, tu tu tu tu c'est avec un corps <truits> Je suis devant